À Rovalnus Agosu. Rovalnus Agosu. Salut à tous. C'est le frère Rovalnus Agosu qui m'a posé la question. Donc, déjà, je suis impressionnant impressionné un tout petit peu par son prénom. Rovalnus. C'est pas croyable ça. Waouh. Incroyable. Ça, wow. c'est le prénom d'un champion. Salut mon frère. Ok. Donc, il dit comment faire pour rester toujours focalisé. Soit être toujours déterminé. OK, c'est très simple. Tu sais, tu as peut-être des buts, tu as peut-être une vision. La première chose que tu dois faire, c'est les écrire, écrire. Habakkuk 2.2 de, dit, écris la vision pour qu'on la lise couramment. À chaque fois que tu sens que tu, tu es dispersé, et il y a toujours euh, toutes sortes d'excuses hein, pour être défocalisé. Il faut toujours relire la vision. Il faut réécrire, il faut écrire la vision et il faut la lire pour rester focalisé. Nous avons aujourd'hui des téléphones qui ont des blocs-notes. C'est important que vous écriviez dans le bloc-notes, OK, votre vision, euh, les objectifs à atteindre, et votre stratégie, ce que vous voulez faire pour atteindre ces objectifs. Et en relisant ça, vous allez rester focalisé. Maintenant, c'est important d'identifier dans ta vie les facteurs de déconcentration. Parce que d'une personne à une autre, les facteurs ne sont pas les mêmes. Pour les personnes qui sont très faibles dans leur âme, les facteurs de déconcentration peuvent être les offenses, les persécutions et les difficultés. Pour d'autres personnes qui ne sont pas sensibles dans leur âme, les facteurs de déconcentration peuvent être le fait qu'il y ait plusieurs sollicitations. C'est-à-dire que... Euh, tu es quelqu'un de vraiment aimable. Tu es quelqu'un qui peut aider et puis tu es fort en fait. Et les gens te reconnaissent comme tel, donc ils te sollicitent. Et à un moment donné, tu dois savoir discerner en fait la nourriture, la nourriture des enfants, ok, et les miettes qu'on donne aux petits pas, euh, aux petits, les miettes qu'on donne aux, aux, aux petits chiens. Je voulais dire. Jésus a dit on ne donne pas la nourriture des enfants, euh, le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire que les enfants ils ont le pain et les chiens ont les miettes. Donc, il y a des gens qui doivent avoir ton pain et les autres les miettes. Donc, les priorités dans les relations. Les priorités parmi les personnes dont tu t'occupes, en fait. La première priorité pour moi, par exemple, ce sont les chrétiens de l'ACER. Et dans les chrétiens de l'ACER, la priorité numéro une, ce sont les pasteurs. Après les pasteurs, priorité numéro deux, les responsables. Après, les responsables, priorité numéro 3, ce sont les membres de CER, les paroissiens. OK Priorité numéro 4, mes amis qui sont en dehors de la CER. Priorité numéro 5, après maintenant, priorité numéro 5, les internautes qui me regardent, en fait. Est-ce que vous comprenez Priorité numéro 6, d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous arrivez à comprendre Donc, ça me permet, moi, de m'organiser et de rester focalisé. Est-ce que vous arrivez à comprendre Que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. OK Via les commentaires qui y a juste en bas du player. Si vous n'êtes pas encore abonné à Évangile TV, n'hésitez surtout pas à appuyer en bas du player sur le bouton « S'abonner ». Et si ma mémoire est bonne, ce bouton est rouge. Donc, cliquez dessus et vous allez vous abonner à Évangile TV. N'oubliez pas le « J'aime », ça ne mange pas de pain. Que Dieu vous bénisse.